Bonjour chers Lyon, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Cette semaine, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de préambule. Cette vidéo euh, présente euh, vos prévisions spécialisées à vous, qui sont personnalisées à vous, cher Lyon. Donc, il n'y a pas de prévision générale comme d'habitude j'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage et j'ai remarqué que la plupart préfèrent des prévisions personnalisées et c'est ça ce que je vais faire dorénavant, bien que euh, cela va prendre beaucoup plus de mon temps, mais euh, la seule chose qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que vous méritez le meilleur de moi et c'est ça ce que je vais vous offrir. On passe maintenant aux prévisions. Pour vous, cher Lion, le soleil, votre gouverneur, est toujours dans votre huitième maison, dans les poissons. Et cette semaine, le soleil sera conjoint à Neptune. Le soleil fait aussi des sextiles avec Mars, Jupiter et Pluton dans votre sixième maison, dans le Capricorne. Donc au niveau exécutif, vous serez à la hauteur et votre quotidien et vos engagements quotidiens iront paisiblement et aisément. Le sextile entre le Soleil et Mars en particulier stimule votre confiance et votre force physique ainsi que votre vitalité et votre courage. Donc cette semaine sera très propice pour les activités sportives, en particulier athlétiques. Ces énergies favorisent aussi les activités commerciales et d'achat et des ventes, ainsi que le lancement des nouveaux projets. Surtout que cette semaine, Mars est conjoint à Jupiter dans votre sixième maison. Et la semaine prochaine, ces deux planètes auront une conjonction très étroite et on en parlera dans les vidéos de la semaine prochaine. Votre attitude et votre assurance vous fera gagner des faveurs et impressionnera les personnes en autorité. La pleine lune aura lieu lundi dans votre deuxième maison, dans la Vierge. Après une rétrogradation de Mercure dans votre huitième maison, et dans votre septième maison. Vous auriez réévalué beaucoup d'aspects à propos de vos sources de revenus en provenance de votre travail et en provenance des autres. Durant cette rétrogradation de Mercure, vous avez eu l'opportunité de faire les réévaluations nécessaires concernant ces aspects. Cela pourrait être en préparation d'un achat important. Donc, vous, fait, vous auriez fait ces euh, réévaluations en préparation d'un achat important ou d'un lancement d'un projet. Les sources en provenance des autres pourraient être les revenus d'un conjoint ou une aide financière des parents ou un investissement ou un prêt d'une institution financière. Donc, durant la rétrogradation de Mercure, vous avez eu l'opportunité de réévaluer tout ça. Et lundi, avec la production de la pleine lune dans votre deuxième maison, vous serez prêt à prendre les décisions nécessaires et judicieuses à propos de ces aspects dans votre vie. Vénus est dans votre dixième maison jusqu'au 3 avril. Vénus est chez elle, dans le taureau. Et cette semaine, elle sera conjointe à Uranus, dans cette maison. Le passage de Vénus dans cette maison annonce pour vous des succès, des réalisations, des désirs. Et sa conjonction à Uranus fera de ces événements inattendus et surprenants. Vénus, dans cette maison, vous offre un charisme qui fera charmer les gens avec qui vous interagissez. Vous serez admiré pour vos qualités humaines, votre gentillesse et votre dévouement. Je vous rappelle que Vénus sera dans cette maison jusqu'au 3 avril. Donc, durant ce passage de Vénus dans cette maison, toutes les professions basées sur plaire, ou séduire un public et qui génère des émotions et de l'admiration seront favorisés. Par exemple, les acteurs, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les mannequins, etc. C'est parce que vous, cher Lyon, durant ce passage de Vénus, dans cette maison, vous aurez une grande facilité à plaire et séduire grâce à un beau magnétisme personnel que vous offre Vénus dans ce passage, dans son passage, dans cette maison. Donc maintenant on passe aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe la Lune sera dans la Vierge, dans votre deuxième maison. Les plus chanceux seront la Vierge, Capricorne, Taureau, et les moins chanceux les balances. Et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc, la Lune est dans votre deuxième maison. Des décisions doivent être prises à propos de vos revenus ou d'une dépense importante à faire. Vos sources de revenus étaient en réévaluation dernièrement et maintenant, avec cette pleine lune, vous êtes prêt à établir les stratégies et exécuter les plans établis. En général, une période productive, un peu du stress pourrait s'imposer, mais rien de grave. Mardi et mercredi pour le Québec, et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, votre troisième maison. Les plus chanceux seront les balances Gémeaux et Verseaux et les moins chanceux les Scorpions. Et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc, la Lune sera dans votre troisième maison.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 que de temps en temps vous pourriez avoir quelques impulsivité au niveau de la parole. Mais rappelez-vous, Vénus vous offre, vous offre le charme et le charisme qui vont vous sauver dans certaines situ situations délicates. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM. Pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre quatrième maison. Les plus chanceux seront Scorpion, Cancer, Poisson, les moins chanceux Sagittaire. Et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc la Lune est dans votre quatrième maison. Vous pourriez être physiquement au travail, mais votre esprit serait chez vous, dans un conflit que vous devez résoudre peut-être,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 Les plus chanceux seront vous, les Sagittaires et les Béliers, et les moins chanceux, les Capricornes. Donc, euh, durant cette période, la lune sera dans votre cinquième maison. C'est votre maison de plaisir, des loisirs, des amours. Des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous, et vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude.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 vos rapports sexuels seront plus romantiques et plus agréables grâce aux émotions et à l'amour et la tendresse qui y seront impliqués. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lion. Euh, J'espère que vous avez aimé cette nouvelle manière de présenter les prévisions. Commentez la vidéo, aimez et partagez, s'il vous plaît. Euh, je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.